Bonjour les amis. Lorsque vous tradez euh, vous pouvez à certains moments vous dire bah, c'est le moment de couper, le marché euh, se retourne contre le sens de mon trade donc je vais couper. Mais vous vous rendrez compte avec euh, l'expérience avec un peu de recul et quelques mois ou quelques années de trading. Que vous avez toujours intérêt à laisser une chance au marché d'aller plus haut ou d'aller plus bas si vous tradez dans le sens de la baisse. Donc comme on voit ici on est sur, sur le marché US donc sur le Dow Jones. Vous voyez bon, c'est un trade qui dure déjà depuis quelques, quelques minutes donc quelques heures même. Euh, donc euh, il me reste un solde, vous voyez ici un solde c'est mon point d'entrée ici. Mais j'ai laissé quand même une chance euh, au marché donc j'ai coupé euh, mes positions donc j'avais même pris un renfort à un, à un moment. Donc il me reste un solde et vous voyez lorsque le marché se retourne comme par exemple ici vous dites bon bah, je vais sortir mais vous avez tout intérêt donc à garder quand même une position. Euh, remonter votre stop loss. Vous voyez donc, bien sûr euh, il faut savoir comment le remonter et où le remonter parce que le marché vous voyez il a continué à monter. Ici on pouvait se dire de nouveau ben voilà je vais couper ici. Ben non parce qu'il est encore euh, allé plus haut et ici il nous refait la même chose et il remonte. Bon il va peut-être redescendre mais vous avez toujours intérêt donc à remonter votre stop loss petit à petit. Vous voyez mon stop loss il est là, il va peut-être se faire toucher mais vous voyez le mouvement que, que j'ai pu prendre là sur le solde donc euh, de mes positions. Vous avez toujours intérêt à couper une partie de vos positions et puis laisser monter remonter petit à petit votre stop loss de manière à laisser donc une chance au marché de vous donner plus d'argent. Donc c'est là que, que c'est intéressant donc si on va voir. Vous voyez ici en 5 minutes le beau mouvement qu'on a eu avec bien sûr toujours des respirations. Vous voyez la bougie rouge là, les différentes bougies. Peut-être qu'ici c'est la fin qui va se retourner ou bien que je vais le couper ici, je vais le stopper là pour éviter qu'il ne reprenne trop de mes gains. Mais euh, donc euh, faites toujours en sorte, donc vous voyez ici avec les, les, les différents indicateurs que j'utilise, vous voyez ici Ishimoku donc qui nous donne toujours un, un nuage vert donc on est toujours dans une tendance haussière. On a mon indicateur SDI ici que vous recevez avec mes formations qui vous donne aussi euh, donc des indications qu'on est bien dans une tendance haussière. Maintenant peut-être que c'est la fin de la tendance que le marché va redescendre et que je vais être coupé là mais au moins j'aurais quand même profité d'une grande partie de la hausse ou bien il va redescendre et remonter après. Bien sûr à un moment donné il faut quand même prendre des décisions et euh, décider de couper un trade voire de le prendre dans, dans le sens inverse. Donc tout ça bien sûr ce sont des indications que vous devez maîtriser, que vous pouvez devez comprendre lorsque vous avez une bonne méthode de trading, une bonne méthode donc de scalping puisque au départ c'est un scalp et vous voyez qu il dure quand même depuis là il est 14, 14h37 et là on est 16h donc ça fait 2 h deux heures de trade sur au départ un scalp donc plus j'ai pris des renforts encore, enfin j'ai pris un renfort que j'ai déjà coupé donc j'ai engrangé des gains mais il reste encore, ma position reste ouverte et donc vous, avez, vous pouvez ainsi faire d'un scalp euh, qui au départ peut paraître euh, une position que vous allez couper rapidement. Non, ça peut également devenir une position qui devient euh, un day trade donc vous voyez ici on est à, à plus de 200 points quand même sur un scalp, c'est quand même un beau scalp ça de 200 points qui dure 2 heures. Donc vous voyez comment vous pouvez arriver à maîtriser les trades avec une bonne formation au scalping comme celle que j'enseigne. Donc si vous êtes intéressé d'apprendre mes techniques, là on va voir il va peut-être toucher mon stop. Euh, donc euh, si vous voulez apprendre ma méthode de trading vous avez un lien sous la vidéo et ici au-dessus également. Donc je vous conseille ma formation Scalping plus Ishimoku qui vous donne euh, donc euh, tous les outils pour devenir un bon trader, d'abord un bon scalper et puis arriver à faire euh, des trades comme cela. Voilà euh, je coupe ici ma vidéo comme ça euh, vous, on laisse le suspense on verra si, si le trade va, <rire> va, va, va continuer. Non je crois que je vais être touché là sur, euh, sur mon, mon stop loss là. Voilà j'espère que vous appréciez ma vidéo. Mettez un pouce euh, vers le haut euh, et euh, partagez ma vidéo si vous, si vous le voulez bien ça me fera plaisir. Et également euh, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc je vous retrouve très prochainement, tiens le, le marché euh, repart là. Voilà on verra euh, ce qu'il va faire euh, donc dans les prochaines minutes. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.